Oui, la vie peut changer demain. Oui, c'est possible. Le 12 juin dernier, partout en France, vous avez qualifié pour le second tour des élections législatives de nombreux de nombreuses candidates et candidats communistes, de gauche, écologistes. L'espoir qui est né est immense. C'est celui d'une victoire d'une gauche rassemblée, populaire, d'une majorité de progrès social au service de notre pays, du monde du travail. En élisant les députés, vous décidez de ceux qui demain voteront les lois et qui gouverneront la France. Alors, l'enjeu est clair. Soit vous avez un député qui soutiendra toutes les mesures de régression proposées par Macron. La retraite à 65 ans, la stagnation des salaires, des pensions, l'inaction face à l'explosion des prix ou même la passivité face au dérèglement climatique. Ou alors. ou alors, vous faites le choix au contraire de voter pour des députés qui défendront vos intérêts, qui porteront vos colères et vos espoirs à l'Assemblée nationale. En votant pour les candidats communistes ou ceux de l'Alliance des forces de gauche, oui, vous ferez le choix d'une vie meilleure. De réformes heureuses, comme la retraite à 60 ans, la hausse du SMIC à 1500 euros, une conférence salariale pour augmenter tous les salaires, mieux rémunérer le travail et permettre à toutes et tous de vivre dignement. Oui, nous sommes le seul vote efficace face à Emmanuel Macron, le seul à même de constituer une véritable majorité alternative pour la France, le seul à même de changer concrètement votre vie. Alors, dimanche 19 juin prochain, votez pour les candidats du Parti communiste français et de la gauche rassemblée.